Merci d'être resté là, hein, de nous avoir attendu euh, pendant cette, ce petit laps de temps, je vous ai dit, hein, je ne vous le répéterai jamais assez, quand il y a une petite pause, profitez pour faire un petit pipi de nous, allez boire un verre d'eau, installez-vous, mangez quelque chose, bref, restez avec nous. Et pour ceux qui, qui viennent tout juste d'arriver, vous êtes avec Raphaël sur ETV, alors je vous rappelle le site où vous allez pouvoir regarder nos émissions en direct, sur Internet, et nous regarder en replay également. Ce, ce site que vous connaissez, c'est www.etv.gp. Nous recevons donc, nous recevions tout à l'heure, et qui est encore avec nous parce que c'est sa, sa deuxième partie, Madame Gaspard-Méride Christiane, que vous connaissez de l'association Force, mais aussi d'EPOL, EPOL qui est euh, euh, l'élaboration de la Parentalité autour du libre engagement solidaire. Il y a un numéro de téléphone qui s'inscrit au bas de votre écran. Notez bien si vous avez envie d'entrer en lionnage avec Madame, Méride, Madame Gaspard Méride. Et puis aussi d'écouter ce qu'elle vous propose, parce que là nous allons parler des inscriptions à ce colloque, parce qu'il s'agit d'un colloque. Elle est venue nous inviter à ce colloque euh, de cette société coopérative d'internet, euh, d'intérêt parce qu'on en a parlé, d'intérêt collectif sur la parentalité. Donc, et nous aimerions aussi, vous et moi, savoir comment. Euh, euh, Sur quoi se baserait ce colloque Elle nous l'a déjà expliqué en première partie. Mais là, maintenant, j'aimerais savoir le fonctionnement. Est-ce que est qu'il sera question de la parentalité et du fonctionnement C'est-à-dire, euh, le titre du colloque qui est très évocateur, mmh. c'est « La parentalité autrement ». Pourquoi la parentalité autrement Parce que euh, dans l'évolution de notre réflexion et notre réflexion qui génère mmh. nos actions... Mmh. Nous avons créé ce concept de parentalité autrement mm -hmm. euh, qui met l'humain au centre de nos préoccupations et introduit euh, dans notre réflexion, mais aussi dans nos actions, des repères culturels. Oui. Et nous avons euh, estimé que c'était important euh, de d'introduire même aujourd'hui où nous sommes en pleine modernité, mm -hmm. de garder ces repères culturels. Et nous avons créé euh, des réseaux parentaux mm -hmm. que nous essayons d'essayer euh, sur toute la Guadeloupe. Le premier réseau parental a pris naissance à, au Moule mm -hmm. où nous faisions une action avec la CAF et le CCAS du Moule et les les parents qui faisaient partie de, de cette action ont demandé, ce sont eux qui ont demandé qu'on essaie euh, ces actions euh, sur le plus de communes possible, possible. de Guadeloupe. Donc ces -ce réseaux que... parentaux mm -hmm. euh, datent euh, de déjà de oh, oui, c'était.. Oh, euh, 2012-2013 à peu près. Même avant la naissance des pôles. Avant la naissance. Des Alors comment, comment faut-il euh, bénéficier de vos conseils et de vos services Est-ce qu'il faut être inscrit par euh, le biais d'une société genre CCS comme vous l'avez énoncé Comment on, on arrive à vous Et comment on peut, on peut se faire aider Je ne sais pas si, si le mot est à sa place hein, ou accompagné par vos structures C'est-à-dire que les aides, mm -hmm. les aides existent déjà. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'aides financières, mm -hmm. il y a beaucoup de, de dispositifs aussi qui sont mis en place pour les parents. Mm -hmm. hein. euh, donc, euh, nous, nous nous plaçons dans l'esprit réseau, un réseau, mm -hmm. un réseau est ouvert à tout le monde. Un réseau n'est pas une organisation formelle, mm -hmm. Ce sont des gens qui se réunissent autour d'une idée force et qui essaient de travailler, développer cette idée-là. Pour l'instant, mm -hmm. effectivement, nous en sommes encore à une phase, même si le premier réseau euh, a déjà euh, un certain âge, nous mm -hmm. en sommes à une phase euh, où nous, nous travaillons à asseoir le dispositif. Et c'est effectivement surtout mm -hmm. au niveau des mairies que nous travaillons, notamment avec les CCAS. Mm -hmm. Mais euh, je, je dis toujours que nous avons bien sûr euh, cette structure où, en, où on peut être euh, sociétaire en payant mm -hmm. une part de 20, 20 euros, une, une part de cotisation, une cotisation mm -hmm. mais nous avons justement besoin aussi il ne suffit pas de donner 20, 40, 60 mm -hmm. euros. Nous avons dans cette structure ce qu'on appelle des collèges mm -hmm. euh, qui, qui développent des idées-forces. Mm -hmm. Et notre souhait aussi, c'est que les gens s'investissent mm -hmm. dans ces collèges pour que ça. ça puisse servir non seulement des formations, mm -hmm. mais j'ose mm -hmm. dire presque de formation oui. aussi. D'accord. Ah, donc, euh, pour euh, le colloque du des 16 et 17 juin à l'hôtel Rotabas à sainte anne euh, vous récupérez les, les inscriptions comment? Parce qu'il faut, faut que les gens viennent vous payer, je pense. Euh, comment ça va se passer? Chez qui on doit s'adresser? Eh bien, faire? il faut s'inscrire. Oui. Il faut s'inscrire euh, sur... Euh alors il faut s'inscrire euh, euh, alors l'email c'est Frédéric mm -hmm. No est-ce qu'il ne serait pas mieux de donner mmh. le numéro de téléphone où on Oui, pouvait... je crois. Voilà. Je, ça sera plus simple. Plus simple le oui. numéro de téléphone qui s'affiche là, 48 10 mmh. euh, 46, appelez à ce numéro et là vous vous inscrivez, vous, vous convenez du mmh. à quel moment vous payez et tout cela. Mmh. Mais il vaut mieux appeler sur le téléphone fixe. Voilà. Et puis, euh, nous avons un jour et demi de colloque. Alors, et, et payer jusqu'à quand? C'est-à-dire, on a une... Jusqu'au 10. Jusqu'au 10. Le, le délai de paiement, c'est jusqu'au 10. Le délai d'inscription et de paiement, c'est voilà. jusqu'au 10. Donc, euh, ceux qui sont intéressés qui nous entendraient là maintenant, euh, sauront que vous êtes... Euh, ils peuvent vous appeler pour pouvoir euh, s'inscrire à ce colloque. Est-ce que les associations sont invitées? Qui est invité? Le tout public. Tout public. Et surtout... Mm surtout les professionnels mm -hmm. euh, et, euh, qui œuvrent dans le domaine de la parentalité, bon. mais le Alors, public nombreux, est bien avez... reçu. Mais, également. Mais, ils sont nombreux, mais euh, est-ce qu'ils ont les moyens d'aller jusqu'au bout? Est-ce qu'ils ont les moyens de faire fonctionner euh, ces structures associatives euh, au niveau de la parentalité? Fait, euh, on va dire que on revient toujours à ouais. Covid mm -hmm. qui a porté un coup à toute notre société. Euh, et notamment, bien sûr, aux associations. Mais bon, on repart courageusement. Et justement, euh, j'espère et je demande, euh, je demande vraiment euh, avec euh, tout mon esprit associatif mm -hmm. que le maximum de personnes viennent à ce colloque. C'est vrai mm -hmm. que le colloque a un coût, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les yeux. Casse Après un... Après COVID comme ça, nous avons euh, quand même tenu de, de mettre ce colloque en place. Euh, je dirais presque ça tient de l'exploit, mais le challenge, nous le, nous le relevons et nous espérons que la population va répondre nombreuses pour que nous puissions faire ce colloque. Donc euh, les tarifs seront redonnés au téléphone par téléphone. Vous mmh. allez vous rapprocher de cette association, de, de cette euh, est est plutôt, de cette société de coopération si on peut dire, coopérative Co d'intérêt collectif, à, euh, collectif pardon. Vous pouvez y aller, vous pouvez les appeler. Moi je, je regarde ce que j'ai oublié ou ce que je n'ai pas oublié d'important parce que c'est très très très c'est intéressant. Hein? C'est un colloque mmh. sur la parentalité. Nous, en avons, nous avons tellement de choses à dire quand on entend colloque sur la parentalité. Oui. Est-ce qu'il y aura un échange? Est-ce que les gens pourront discuter? Ah ben, bien sûr, bien sûr. Nous allons, nous, nous sommes euh, entourés quand même d'intervenants éminents. Mmh. Mmh. Et les sujets aussi sont des sujets brûlants. Mmh. Et nous, ça passe par nous avons euh, Madame Dominique, Marie-Dominique Sidalis Montez, M. Franck Garin, Madame Mirella Valérius, Madame Marie-Lise Salin, qui, euh, Monsieur Stéphane Hélène. Mm -hmm. euh, Excusez-moi, je n'ai pas donné euh, le. Monsieur Stéphane Hélène est psychologue. Mm -hmm. Madame Marie-Lise Salin aussi est psychologue. Tous les deux sont psychologues cliniciens. Mm -hmm. Monsieur Franck Garin, qui est historien. Madame Sidalise Montelès, qui est docteur en sciences de l'éducation et de l'information. Nous avons comme parrain mm -hmm. euh, Monsieur Georges Lomunot. Qui est euh, le président de la CRES de Guadeloupe, mm -hmm. la Caisse de l'économie régionale, de l'économie sociale et solidaire. Mm -hmm. La marraine, c'est Madame Victoire Jasmin, notre sénatrice, mm -hmm. qui est d'ailleurs euh, au conseil d'administration de Force. Mm -hmm. euh, nous avons euh, Madame la vice procureure qui va nous faire un rappel à la loi. Mm -hmm. Euh, nous avons une sociologue, madame Barbara Tiendoum oui. et nous avons euh, celle qu'on ne peut pas oublier, euh, mon amie, madame euh, Hélène Mijrel, mm -hmm. psychanalyste, docteur en sciences humaines, oui. madame Gaëlle Compère, criminologue et en dernier ressort, moi-même qui vais présenter euh, euh, cette parentalité autrement. Mm -hmm. Et tout cela euh, ma, euh, sera animé oui. par Mme Giseleine Troyes, qui est cadre du social et médico-social de la fonction publique. Donc, donc ça sera donc, euh, donc il y a un très haut niveau. Oui, oui. Euh, nous, on pourra poser des questions, va, oui. ressortir de là, enrichi, parce que la société aujourd'hui, est construite par les parents parce qu'il y a beaucoup de jeunes parents. Il y a une multicité d'ethnies chez nous. Nous avons des gens qui viennent un peu de partout, qui sont aujourd'hui guadeloupéens, mais chacun arrive avec sa culture, La culture et voilà, nos enfants fréquentent ces enfants qui euh, ont leur habitude familiale et les nôtres se laissent noyer par ces habitudes que ces enfants leur euh, Il faut arriver à un juste milieu voilà. pour que la société fonctionne mmh. et qu'on puisse vivre dans une Guadeloupe harmonieuse. Je crois ça. que c'est le vœu de tout le monde. C'est vrai. Ce n'est pas évident. Hein? Donc, euh, voilà, on a fait le tour sur cette parentalité, l'organisation, etc. Et Nous savons que l'association Force aussi mène ce même genre de combat. On, on, on, on se bat contre l'exclusion, on se bat contre la précarité depuis tantôt ici en Guadeloupe. Oui. Est-ce que depuis ces, toutes ces années-là, vous avez quand même, on peut quand même dire oui, il y a eu quelques améliorations dans tel et tel domaine? Mon Dieu, heureusement! <rire> parce que plus ça va, plus on a l'impression euh, qu'on Oui, euh, oui euh, euh, on a vu, puisque nous, force gère aussi pour le compte de l'État représenté par la directrice régionale aux droits des femmes à l'égalité, mm -hmm. force gère un accueil de jour des femmes victimes de violence. Mm -hmm. Et dans ce domaine-là, particulièrement, euh, on peut... On note, et c'est un élément très important parce mmh. qu'il est déterminant dans la reconstitution de l'individu, mmh. on note quand même des prises de conscience. Euh, ce, à, avant, mmh. et encore bon, malheureusement aujourd'hui, mais avant en très grand nombre, mmh. euh, les femmes vivaient euh, les violences comme une fatalité. Oui, et puis silencieusement. Dans le silence, mais là, voilà, on peut parler du numérique positif <rire> qui, entre autres, a permis, permet maintenant cette libération de la parole, cette prise de conscience que non plus jamais ça, et c'est quand même des éléments positifs. Très bien. Alors, une petite conclusion, s'il faut dire quelque chose par rapport à, à cette belle initiative, que diriez-vous pour conclure et pour euh, vous renvoyer à vos occupations? Eh bien, s'il faut faire une conclusion euh, positive, je mm -hmm. dirais que, justement, si je suis là ce matin, c'est mm -hmm. que j'y crois et toute l'équipe qui est avec moi y croit. Rien mm -hmm. n'est perdu, tout est possible. Mm -hmm. Mais il faut tout simplement, mais surtout, que nous nous engagions, que les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes s'engagent à nos côtés et pour cela, Venez au colloque. Superbe. Très très bien. Merci Madame euh, Gaspard de Christiane, qui est la gérante de SIC, de SIC, qui est la société coopérative d'intérêt collectif. Epol. Hein? Oui. Voilà. Et Le merci, numéro Madame. de téléphone s'est inscrit. Là, regardez bien en bas de l'écran, vous avez pu noter. Nous allons devoir nous séparer. Moi, je vais saluer l'association LACDT, toute nouvelle, toute neuve sur le lamentin Il faudra prendre exemple sur ces associations-là pour pérenniser. Et aussi l'association CAP à saint Rose. J'invite toutes ces personnes à se réunir justement aujourd'hui, incessamment sous peu. Monsieur Sekele de CAP, eh bien, entrez en contact. Nous allons voir comment on peut envoyer quelques membres à ce colloque ensemble. Eh bien, voilà, nous allons donc remercier Mère Murphy hein, pour ce, ce travail fabuleux qu'il fait avec moi depuis que nous avons commencé. Et Mme Gaspard, on nous vous accompagnons avec de grosses bises et on vous dit à très, très bientôt. Merci, merci de m'avoir reçu. À bientôt à vous aussi.